Je vous remercie tous à l'Ontario. C'est la première fois que j'ai vu une toute la nation apporter ses technologies et ses experts technologiques à une autre nation, avec l'intention d'essayer de penser comment ils pourraient s'expanser dans cette géographie. London et les gens de France partent une relation très spéciale. Je pensais que c'était beaucoup plus IT, beaucoup plus solution et je suis agréablement surpris par le fait que ce soit finalement très tiré par les enjeux business, ce qui paraît être une bonne chose. <musique> ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. Vous aurez effectivement accès à travers la plateforme de benchmark de l'EBG. C'est là où c'est convivial, c'est que bon, on peut vraiment se dire les choses en dehors du réseau habituel, en dehors des conférences et tables rondes ouais. où euh, là on peut se lâcher, on peut vraiment échanger sur des choses pratiques, concrètes et, et, et aller plus loin dans les débats euh, entre pros. Ouais. C'est de ce point de vue-là peut-être qu'on gagne notamment du temps et que la promesse est, est tenue. Ouais c'est pas de langue de bois. Et puis j'aime bien le mix euh, industrie traditionnelle et, et inspiration pour les start-up. Uh, They need to be vigorous uh in experimenting because traditional companies tend to be pretty conservative. It's much more about touch, it's about gesture, it's about swipe as we move into the mobile age. Really? Mm -hmm. à l'EPG pour la, la première édition à l'extérieur à l'étranger et c'est pour moi c'est un vrai succès voilà